et leur rendre hommage. Il est maintenant temps des questions orales. La chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, ma question est au premier ministre. Ce matin, le premier ministre a prétendu que le conseil municipal ne fonctionne pas bien, ne se concentre sur les mauvaises priorités. Par contre, sous sa gouverne, on a on a empêché le public d'entrer et c'était ce matin qui pour tenter de mettre en œuvre un projet de loi qui minerait les droits des Ontariens. Est-ce que c'est ce à quoi ressemble la fonctionnalité d'un Parlement? Au premier ministre, Monsieur le Pré euh, Président, je voudrais remercier tout le monde qui était ici hier soir. Je voudrais remercier les néo-démocrates, les libéraux, les, le Parti vert et surtout mon parti, chef de l'opposition. Vous m'accusez de faire quelque chose, mais vous n'étiez même pas ici hier soir. Alors que vous dormiez, votre équipe travaillait. Le premier ministre doit s'asseoir. Ce n'est pas utile ou approprié de référer à l'absence de tout député dans cette Chambre. Au premier ministre, je retire mes propos, nous étions ici hier soir, tout comme des centaines de milliers de personnes partout dans la province. Les policiers, les infirmières et infirmiers qui doivent travailler le soir, et travailleurs dans les usines, je ne sais pas pourquoi. On s'est plaint autant qu'on qu s'est plaint, parce qu'on devait travailler le soir. Ce n'était pas différent de toutes les autres personnes en Ontario que je viens de nommer. Nous étions ici pour défendre les droits des contribuables en Ontario. Nous travaillons, alors que des dizaines de milliers d'autres personnes dans cette ville travaillaient aussi. Arrêtez la pendule. Le temps est écoulé. Redémarrer la pendule complémentaire, ce premier ministre ne déçoit jamais avec sa, son manque de pertinence. Peut-être que le premier ministre veut euh, ignorer les gens qui sont à l'extérieur de l'Assemblée, mais ces gens ne quitteront pas. Et ils ne sont pas seuls. La semaine dernière, le premier ministre a dit que l'ancien premier ministre Jean Chrétien était d'accord avec son utilisation de la Clause non Est-ce qu'il a été mis au courant de ce que le premier ministre croit réellement, le premier ministre Jean Chrétien, au premier ministre Ford? Merci, M. le Président. Nous sommes ici, comme je l'ai mentionné à mes entreprises, nous sommes ici pour faire avancer la ville de construire des projets d'infrastructures et de transports en commun, de permettre aux gens de se rendre au travail avec moins de trois heures pour qu'ils puissent se rendre. Des fois, ça leur prend trois à quatre heures pour qu'ils puissent se rendre au travail et de retourner à la maison parce qu'on n'a pas de transport en commun adéquat. L'infrastructure est en train de s'écrouler sous nos pieds et nous avons une crise en logement. Et nous avons une grande crise et nous allons nous assurer que nous allons trouver une solution au transport en commun et aux, à la crise du logement et de pouvoir construire de l'infrastructure. Mes amis, si nous devons travailler à tous les soirs pour les quatre prochaines années, c'est justement ce que nous allons faire. Arrêtez la pendule. redémarrer la pendule. Dernier complémentaire. La question que je posais, il semble que le premier ministre a reçu de mauvaises informations parce que voici ce que le premier ministre Chrétien a dit et certains autres. Et je cite « Nous condamnons les, les gestes de, du premier ministre Ford et nous demandons aux autres membres de son caucus de... » défendre le droit des Ontariens. Ça a été signé non seulement par le Premier ministre Chrétien, mais McMurtry, qui est euh, ancien gouverneur général, ainsi que d'autres progressistes conservateurs qui se posent la question, qu'est-ce qui est arrivé avec leur parti, des milliers d'Ontariens qui croient que la Charte des droits et libertés est plus importante que l'obsession du Premier ministre Ford sur le Conseil municipal? Est-ce qu'il croit, le Premier ministre, que tous les autres ont tort? Est-ce qu'il est le seul à avoir raison? Au Premier ministre, par votre entremise, Monsieur le Président, c'est très clair dans la Constitution. C'est très clair que nous, nous, avions que nous pouvions l'utiliser. Nous avons le droit de le faire et que nous allons l'utiliser. Mes amis, je peux vous dire, il s'agit de protéger les Ontariens et les gens de Toronto. Il ne s'agit pas de protéger les néo-démocrates. Je n'ai jamais vu de partis politiques, passer autant d'énergie et d'efforts pour défendre des politiciens. J'aimerais que la chef de l'opposition puisse proposer des idées pour épargner de l'argent aux contribuables, et non pas seulement de tout simplement se penser. Et si elle avait gain cause, il y aurait 45 000 personnes qui seraient sans emploi à Pickering. On paierait 2 de plus pour l'essence, pour le litre d'essence. Nouvelle question chef de l'opposition. Ma question est au premier ministre. Le premier ministre a perdu 81 000 emplois au mois d'août. Il y a beaucoup d'urgentes priorités, telles que d'envoyer leurs enfants à l'école qui doivent boire de l'eau, qui a du fer dans l'eau ou du plomb dans l'eau. Et comme je l'ai mentionné, 81 000 personnes ont perdu leur emploi la, le mois dernier. Ils cherchent des actions concrètes de la part du gouvernement, mais au lieu, le premier ministre veut mettre tout de côté pour... Euh, continuer son obsession à réduire la taille du conseil municipal. Et ils doivent se barri barricader dans cette législature pour le faire dans cette assemblée le soir, même si ça veut dire de miner les droits et libertés dans la charte des droits et libertés. Qu'est-ce qu'il a à dire à toutes ces autres personnes qui cherchent les vraies priorités du gouvernement? Au premier ministre, Monsieur le Président, à... je peine à croire ce qu'elle vient de dire. Les néo-démocrates ont appuyé les libéraux 87%, 97 du temps sur tous les scandales de l'augmentation des tarifs d'électricité, d'augmenter les taxes. Vous étiez côte à côte avec les libéraux, avec le gouvernement le plus corrompu de l'histoire de l'Ontario. Complémentaire. Monsieur le Président, les gens dans cette province ont besoin de bons emplois au lieu. Ils ont l'obsession du Premier ministre avec les conseillers municipaux. Ils ont besoin de bonnes écoles où les, gens, où les enfants peuvent boire de l'eau au lieu du gouvernement qui s'obsède sur une élection municipale. Les gens ont besoin de listes d'attente qui sont plus courtes au lieu. On a, ils ont un gouvernement qui est en train d'enlever leurs droits le soir. Ils ont besoin d'un gouvernement qui fait en sorte que leur famille est une priorité. Au lieu, nous avons un gouvernement qui fait en sorte que le premier ministre est la priorité. Quand est-ce que le premier ministre va se concentrer sur les vraies priorités des Ontariens? Au premier ministre, nous nous assurons que nous, nous ayons les bonnes priorités. Notre gouvernement, le gouvernement progressiste conservateur, personne dans le pays n'a agi aussi rapidement que pour les contribuables que notre gouvernement maintenant. Le chef de l'opposition peut se pencher sur nos priorités, nos vraies priorités, où on épargne déjà des, milliards, des millions de dollars pour les contribuables, que ce soit de l'annulation des éoliennes. 700 éoliennes ont, ont été annulées. Il y a eu 700 000 dollars d'épargne qui sont de retour dans les, poches, dans les poches des contribuables, que ce soit de mettre au défi, de contester la taxe sur le carbone du gouvernement fédéral. C'est la pire taxe qu'on ait jamais vue. Nous allons continuer de travailler fort pour les contribuables. Nous allons travailler pour les gens de Toronto, le moteur économique de l'Ontario. Nous allons créer des emplois. Nous allons créer 300 000 emplois qui, qui ont été perdus par l'ancien gouvernement libéral. Dernière complémentaire, vous savez, M. le Président, des fois, ça prend des années de, qu'ils soient pas bienvenue de la part des Ontariens. Je me souviens des gens de l'opposition il y a quelques mois qui ont ignoré leurs commettants et qui ont perdu contact avec les priorités des Ontariens. Le premier ministre a dit hier soir que les sceptiques ont remis en doute qu'ils ne pouvaient pas mettre en en œuvre ce projet de loi. Il n'y a personne qui a douté de cela, mais plutôt les Ontariens, des milliers d'Ontariens croyaient que le gouvernement n'aurait pas dû adopter ce projet de loi. Il devrait plutôt se concentrer sur la réduction des listes d'attente en soins de santé et d'assurer que les écoles sont en sécurité et non pas de s'obséder avec le euh, conseil municipal. Est-ce que le premier ministre comprend la différence, la distinction que je viens de faire au premier ministre? Merci, M. le Président. Encore une fois, la chef de l'opposition officielle prétend, fait semblant qu'elle était ici, c'était peut-être dans ses rêves, parce que lorsque j'étais ici, lorsque je prenais la parole, la chef de l'opposition, encore une fois, c'est inapproprié et ce n'est pas utile de référer à l'absence d'une personne qui était ici. Euh, on peut être absent pour de bonnes raisons à tout moment, donc c'est pour cette raison qu'on ne peut pas dire lorsque les gens sont absents dans cette chambre. C'est une règle. Rappel à l'ordre, je ne pouvais pas m'empêcher de le faire. Monsieur le Président, par votre entremise, encore une fois, ce gouvernement ici est là pour créer des changements. Comme je l'ai dit hier soir, il s'agit d'autonomiser les Ontariens, non pas le gouvernement. C'est de remettre de l'argent dans les poches des contribuables. Au lieu d'être dans les poches du gouvernement, il s'agit de, ré de réduire la taille et les coûts du gouvernement. Les gens, n'ont plus les moyens de payer. Ils ne peuvent plus payer pour d'autres taxes. On doit s'assurer que dans tous les domaines où l'ancien gouvernement a augmenté les taxes, que ce soit avec l'enregistrement des véhicules ou 7 comme le ministre des Finances. Merci. Nouvelle question. Chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma nouvelle question est au euh, vice-premier ministre ou la vice-première ministre. Celle qui a eu le plus de votes lors de l'ancienne course à la chefferie du Parti progressiste conservateur, le premier ministre a dit qu'il n'en pas hésité à utiliser la charte pour euh, à imposer la clause non-obstant et que la vice-première ministre a dit qu'elle était confiante, qu'on allait en parler lors de la table du cabinet, à savoir quand ils allaient utiliser la non-obstante, mais est-ce qu'elle peut nous dire quand ce sera une ligne rouge qu'on ne pourra pas franchir lorsqu'il s'agit de la clause non-obstante? Ministre du loge euh, Logement et des Affaires communautaires, des... Merci. député de Hamilton West, Ancaster, doit retirer ses propos encore une fois. Je retire mes propos et encore une fois. Ils peuvent référer une question lorsqu'ils choisissent de le faire. Tout député peut le faire ou tout ministre peut le faire. Merci, M. le Président. La raison pour laquelle on a rappelé l'Assemblée samedi, la raison pour laquelle nous ont été là ce matin, il y avait déjà 6h30 sur le projet de loi 31. C'est parce que c'est une urgence. Il y a une élection le 22 octobre. Et pour préserver l'intégrité de cette élection et que ce conseil municipal Prendre les décisions très importantes quand ils seront élus. C'est pour cette raison qu'on est là. On doit nous assurer que le projet de loi 31, loi sur l'efficacité du gouvernement municipal, doit être adopté si on veut vraiment construire des projets d'infrastructure et de transports en commun. C'est ce qu'on doit leur permettre de faire avec le conseil municipal. Encore une fois, je demande à l'opposition d'appuyer ce projet de loi. Complémentaire. Encore une fois, la vice-première ministre, vous savez, les gens sont très confus au sujet de la position de la vice-première ministre. Elle a dit qu'elle pourrait peut-être défendre les droits des Ontariens contre le premier ministre, lorsque, à l'avenir, si on décide d'utiliser la clause non-obstant, mais elle est silencieuse sur ce dossier, même alors que d'anciens progressistes conservateurs tels que Peter McKay et Brian Mulroney ont dit que le premier ministre a tort dans ce cas-ci. Et je cite, ils ont demandé au caucus de défendre les droits des Ontariens contre le premier ministre, mais par contre, ils sont silencieux. Si elle ne se lèvera pas et ne défendra pas la Charte des droits et libertés dans ce cas-ci, pourquoi est-ce qu'on devrait la croire qu'elle va le faire à l'avenir? Au ministre, la première, le premier ministre n'a pas été silencieux lors de à tous les jours. Il a parlé de la réduction de la taille et des coûts du gouvernement. Il a parlé de... La respecter les contribuables. Les gens nous ont élus ici pour que nous puissions agir et changer les choses. C'est justement ce que nous sommes en train de faire. Et c'est pour cette raison qu'on a siégé de minuit à 6 heures ce matin. Nous le faisons pour que le conseil municipal puisse agir. Et... Nous sommes ici pour travailler nouvelle question. Bruce Gray, sound. Député Bruce Kay, sound. Merci monsieur le président par votre entremise ma question est au ministre de l'environnement de la protection des parcs et de la conservation de l'environnement. Nous avons vu beaucoup de changements d'opposition au sein du gouvernement fédéral. Ils ont changé en ce qui concerne les lignes directrices avec la taxe sur le carbone. Rachel Notley s'est retirée de ce plan fédéral en citant l'incapacité d'acheminer de, des ressources naturelles au marché et que le gouvernement fédéral les a laissés tomber. Nous avons pris une démarche pour faire avancer les choses et de contester la taxe du carbone sur euh, les Ontariens par le gouvernement fédéral. Est-ce que le ministre peut nous dire, peut expliquer à la Chambre, quels sont les progrès qui ont été effectués? Ministre de la Protection de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs. Merci au député de Bruce gray Sound de tout son militantisme auprès de ses commettants et de ses commettantes et aussi de sa présence ce matin. Et lors de l'élection, on en était très clair. Et un des piliers de ce plan, on allait abroger, annuler le programme de plafonnement et d'échange par le gouvernement fédéral, qui était rétrograde, et si nécessaire, on allait défendre les droits des Ontariens jusqu'à la Cour suprême. On a déposé une motion auprès de la Cour d'appel qui établit le fait que nous défendons les droits des Ontariens, qu'ils ne soient pas punis en vertu de la taxe sur le carbone par le gouvernement fédéral. La taxe sur le carbone est non-constitutionnelle et nous allons continuer de la contester et de militer pour les droits des Ontariens, peu importe ce que le gouvernement fédéral tente de faire. Complémentaire, je voudrais remercier le ministre de sa réponse et encore une fois au ministre de l'environnement. C'est clair que ce gouvernement a le meilleur intérêt des Ontariens à cœur et qu'on a fait plus et qu'on a gardé plus de promesses les quatre derniers mois que l'ancien gouvernement a fait durant les quatre dernières années. Nous sommes un gouvernement qui remplit ses promesses envers les Ontariens. Le langage du gouvernement fédéral est préoccupant. Ils ont dit que la seule solution pour le changement sur les cli euh, changements climatiques, c'est une taxe. Il semble qu'ils sont plus près des néo-démocrates, le projet de loi 4 abrogera le, le système de plafonnement et d'échange. Nous allons devoir mettre en œuvre notre propre plan. Est-ce que le ministre peut nous dire de quoi il s'agit avec notre plan pour s'attaquer au changement climatique ici en Ontario? Réponse. Monsieur le Président, aux députés, nous avons fait beaucoup de progrès ici en Ontario. Les émissions de gaz à effet de serre ont été réduites de 22 depuis 2005. Et cet accomplissement a eu un coup sur les Ontariens. Les Ontariens en ont fait beaucoup et on peut en faire encore plus. Nous reconnaissons les défis. Des, qui sont présentés par les changements climatiques et on va faire notre part c'est pour cette raison qu'on a eu des consultations avec les Ontariens lors de notre campagne et notre première étape était d'abroger le projet le système de plafonnement et d'échange avec le projet de loi 4. nous travaillons maintenant sur un plan qui est fait ici en Ontario qui va équilibrer les intérêts des contribuables avec les intérêts de l'environnement et de préparer les Ontariens au changement climatique de l'avenir notre plan va être fondé sur les résultats et équilibré okay. okay. et va être équilibré ne pénalisera pas les contribuables de l'Ontario. Okay. Redémarrer la pendule. Député de Brampton Centre. Merci, M. le Président. Ma question est à la procureure générale. Par convention, la clause non-obstante est réservée pour des circonstances extraordinaires seulement. De l'utiliser pour s'ingérer dans la, le Conseil municipal de Toronto et d'utiliser un outil qui, qui devrait être utilisé avec beaucoup de précautions. Et que cet échappatoire démontre qui augure mal pour l'Ontario de l'utiliser pour violer les, la Charte des droits et libertés des Ontariens à l'avenir. Si on veut s'en prendre à l'Ontario et à Toronto aujourd'hui, quand est-ce que la Procureure générale va tirer une ligne dans le sable et dire que ce ne sera pas admissible. À la Procureure générale, il y a beaucoup de consensus que le projet de loi et que l'article 33, la disposition de dérogation était là pour équilibrer l'intérêt des tribunaux et l'intérêt de l'Assemblée. Alan Blakely, l'ancien premier ministre de la Saskatchewan, a dit lors de la conférence sur la Constitution en 1981, a dit que l'article 33 est cohérent avec l'argument qu'on a présenté, qu'on doit avoir un équilibre entre la protection des droits avec l'existence des institutions actuelles, qui nous a bien servi pendant plusieurs décennies, même siècles, nous invoquons l'article 33 maintenant parce qu'il s'agit d'une grande urgence. L'élection est le 22 octobre et les Torontois ont besoin de certitude lorsqu'il s'agit de leur élection municipale. Les députés euh, reprendront leur place. Redémarrer la pendule complémentaire. Merci, M. le Président. Alors que je peux reconnaître les commentaires qui ont été faits par la procureure générale, en fin de semaine, 400 légistes, avocats, ont signé une lettre en demandant à la procureure générale de ne pas utiliser la clause, la disposition de dérogation. Elle a dit que le gouvernement doit s'en remettre à l'état de droit et de la Constitution en particulier. La procureure générale doit valider le rôle des tribunaux et que c'est un euh, contrepoids à à l'Assemblée et au gouvernement, est-ce que la Procureure générale est d'accord que les tribunaux sont là pour équilibrer et pour euh, euh, contrebalancer les intérêts de l'Assemblée? Euh, à la Procureure générale, l'article la, 33, qui fait partie de la Constitution, euh, permet aux assemblées de décider euh, quand il s'agit d'une décision qu'ils peuvent prendre. Ça reconnaît l'intérêt, le, le principe que le Canada est une démocratie parlementaire. L'objectif de l'article 33 est d'avoir un mécanisme lorsqu'il y a un désaccord entre un juge et l'Assemblée en ce qui concerne la constitutionnalité d'une loi, que les gens, que la population est le dernier mot, nos, nos décisions auront lieu lors de l'élection. Et c'est ce qui nous guidera dans la prise de nos décisions décisions et de nos positions. Nouvelle question. député de Aurora, euh, Oaks Ridge. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. La saison d'été est presque vient à sa fin. Et dans ma circonscription, d'Aurora et de Richmond, des gens viennent de partout pour aller à différents événements l'observatoire David Lundlops, parmi bien d'autres. Est-ce que le ministre peut nous dire à quel point c'est important pour l'économie de l'Ontario, le tourisme et lorsqu'il s'agit de la création d'emplois ici en Ontario, le ministre de, euh, du Sport, du Tourisme et de la Culture? Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés de Oak Ridges, Aurora, Oak Hills. Il a tout à fait raison que le tourisme est très important en ce qui concerne l'économie de l'Ontario. Ça génère 390 000 emplois et génère 31 milliards de dollars. En, économie, en activité économique, nous allons travailler avec l'industrie pour maximiser la croissance et les investissements et envoyer le message que nous sommes ouverts au commerce. Nous sommes engagés à diversifier à renforcer le tourisme dans le nord et dans le sud, et dans l'est à l'ouest. Comme le député le sait très bien, nous avons des plans ambitieux pour l'économie de l'Ontario et je voudrais vous donner plus de détails lors de la complémentaire. complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie la députée de cette question. Euh, réponse très détaillée. Et ça démontre l'importance du tourisme à notre économie et je suis content de voir que d'être ouvert au commerce s'étend aussi au tourisme. Est-ce qu'elle peut nous donner plus d'informations à savoir comment on appuie l'industrie et surtout en ce qui concerne tous les festivals et les foires qui ont lieu dans notre grande province et qui attirent des gens de partout dans le monde? Au ministre, merci de la question. L'industrie du tourisme va croître et nous allons nous fonder sur les experts pour le faire, pour attirer des investissements. Nous, on ne peut pas créer en tant que gouvernement des emplois, mais nous pouvons créer le climat nécessaire pour faire croître l'économie, pour créer des emplois. C'est pour cette raison qu'on va réduire les tarifs d'électricité et l'impôt sur les entreprises. Et nous allons réduire la bureaucratie. Nous allons aussi appuyer les festivals, les foires et les événements en Ontario. Avec le fonds Trillium, entre autres. Avec nos partenaires, nous partageons une approche collaborative et de maximiser les ressources, ainsi que d'avoir un plan stratégique pour faire croître le tourisme et de créer des emplois en Ontario. Les modèles économiques démontrent que pour chaque dollar investi à l'échelle provinciale, résulte en 22 dollars de. Euh, de dépenses des consommateurs. Nous allons continuer de démontrer que nous sommes ouverts au commerce ici en Ontario. Merci. Nouvelle question. Député de l'Université Rosedale, Monsieur le Président, ma question est au Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre peut nous expliquer la procédure de consultation avec le projet de loi 5? Le Premier ministre. Oui. Par votre entremise, Monsieur le Président. Nous avions eu la plus longue consultation lorsque nous avons sillonné la province et on a parlé des gens au sujet de la réduction de la taille du gouvernement et des coûts. Je suis venu à Toronto et j'ai parlé aux gens de Etobicoke, Scarborough, North York, East York et au centre-ville et j'ai entendu la même chose. Et ce que les gens m'ont dit, c'est que ce gouvernement ne fonctionne pas bien, qu'il y a un dysfonctionnement, que rien ne peut avoir lieu, on n'a pas pu bâtir des projets d'infrastructures et des transports en commun les 20 dernières années. Il y a une crise de logement. Il y a une euh, infrastructure qui s'effondre. C'est ce que j'ai entendu. Les gens n'en peuvent plus. Du dysfonctionnement au centre-ville et au conseil municipal, ils veulent moins de politiciens. En fait, il n'y a pas une seule personne qui est venue me dire qu'on a besoin de plus de politiciens. On veut plus de bureaucratie, mais je peux vous dire une chose, il n'y a pas eu de consultation lorsque... Intervention du président, merci. Complémentaire. Monsieur le président, encore une fois, premier ministre, les néo-démocrates viennent de recevoir une demande d'information du ministre des Logements en ce qui concerne les consultations au projet de loi 5 et ce qui a été dit au ministère pour rédiger le projet de loi, ils nous ont répondu en disant, en faisant notre recherche, nous avons déposé. Il n'y a pas eu de document en ce qui concerne votre demande. Ils n'ont pas pu trouver un seul document en ce qui concerne notre demande en ce qui concerne la consultation sur le projet de loi. Est-ce que le premier ministre peut nous dire avec qui il a conclu une entente en porte-close pour réduire la taille du conseil municipal lors d'une élection municipale au premier ministre par votre entremise, Monsieur le Président? Les, les Torontois ne veulent pas voir quatre ans de plus de dysfonctionnement ou ne peuvent pas bâtir de transport en commun, de quatre autres années d'augmentation des taxes. Voilà ce que les gens n'en peuvent plus de voir. Les gens veulent voir des, des projets d'infrastructure, des projets de transport en commun qui sont construits ainsi que des logements et ça ne prend pas 47 personnes pour le faire. Seulement 25 suffit pour le faire. Vous savez qui sera content? Le maire. Le maire va tout à fait content parce qu'il n'aura pas à travailler avec 47 personnes. Il va pouvoir faire les choses plus efficacement. Comme je l'ai mentionné, à gouvernance, les gens veulent moins de politiciens. Ils n'en veulent pas plus. Et pour la prochaine élection, je serai très content de, de faire campagne sur moins de politiciens. Merci. Député Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Un peu plus tôt ce matin, pendant le débat du projet de loi 31, le Premier ministre a dit qu'il voulait réduire le pouvoir du gouvernement. Le projet de loi 31 fait exactement le contraire. Euh, cela met. Euh, un, un pouvoir sans précédent dans, entre les mains du gouvernement. En évoquant la clause non le gouvernement est en train de se servir d'un grand pouvoir pour euh, suspendre les droits euh, en vertu des euh, chartes des droits de la personne. Alors, comment peut-il dire qu'il réduit le pouvoir alors euh, qu'il se sert du, euh, de la main toute puissante du gouvernement pour réduire la, euh, les effets de la charte des droits de la personne? Monsieur le Premier ministre, alors donc, euh, et aucun droit ne va être retiré donc, nous sommes très clairs. Chaque personne ici à Toronto va être en mesure d'élire son conseiller, ses conseillère. Chaque personne ici à Toronto va, de, devrait être en mesure de prendre le téléphone sur ce a un problème et téléphoner à leur conseiller. Et chaque conseiller devraient aller à la porte et puis répondre à leurs demandes. Mes amis, je l'ai fait pendant quatre ans je me suis occupé de plus d'un quartier. je me suis occupé de plus d'une douzaine de quartiers parce que vous savez donc que les conseillers actuels ils ignorent leurs appels téléphoniques et ne rappellent pas, retournent pas leurs appels. Je vous dis, Monsieur le Président, encore je moi je pense que je prends toujours les appels municipaux tous les jours euh, sur les questions de transport en commun, euh, sur l'infrastructure. Parce que, parce que le commettant moyen a besoin d'aide. Complémentaire. Monsieur le Président, donc, euh, euh, je m'adresse euh, au euh, vice-premier ministre en évoquant euh, la clause euh, La définition de cela, c'est de suspendre les droits de la personne. Euh, ça, euh, c'est euh, euh, vraiment une façon de prendre, d'abuser du pouvoir. C'est pour ça que l'ancien premier ministre Brian Mulroney, a dit que je n'aime pas la clause de l'obstant. Voilà aussi la raison pour laquelle l'ancien premier ministre de l'Ontario, Bill Davis, a condamné l'utilisation de la clause de En Se servir de pouvoir très puissant du gouvernement pour changer les règles en plein milieu d'une campagne électorale, ça n'a jamais été fait dans l'histoire ici au Canada. Les coûts juridiques augmentent tous les jours. Combien d'argent des contribuables est-ce que le premier ministre va gaspiller dans son, son stratagème de réduire les pouvoirs, de réduire le conseil municipal? Alors, M. le Président. Donc aussi au député de Guelph. Alors, on devrait se concentrer sur les emplois. Je vais vous dire une anecdote rapide. Nous avons une société qui est venue s'adresser à nous dans une société chinoise qui veut employer 400 personnes dans le secteur manufacturier et devinez quoi. Donc, ils voulait aller à Guelph, mais Guelph a refusé de les accueillir. Qui est-ce qui va refuser 400 emplois? j'ai décidé... Donc, je ne comprends pas et je suis certain que les juridictions. D'autres l'Ontario qui adoraient accueillir une société, entrer dans leur comté et pour venir à Scarborough, venir n'importe où, dans toutes ces régions. Ils sont heureux de prendre 400 emplois. Mais le député de Guelph ne voulait pas avoir des 400 emplois. Il préfère venir ici pour argumenter. À l'ordre. Next question suivante au député Engleton having... Lawrence. Merci, Monsieur le Président. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Pendant le week-end, notre gouvernement a travaillé très fort pour la population pour aller de l'avant avec la loi sur l'efficacité gouvernementale. Le NPDM, les NPD, les groupes, utilisent tous les délais, toutes les tactiques possibles qu'ils peuvent faire pour sauver des emplois de policiers. Nous savons que Toronto a besoin d'un conseil qui soit efficace, efficient, qui peut prendre des décisions plus rapidement. Juste avant le débat, Monsieur le ministre, vous avez mentionné les anciens premiers ministres qui nous ont appuyés pour utiliser cet outil légal dans la constitution comme le projet de loi 31 et nous voulons nous assurer que ce sera adopté à temps pour les prochaines élections municipales. Pouvez-vous nous en dire davantage sur l'appui du premier ministre Ministre, des Affaires municipales du régiment? Merci. Merci. Donc, je veux remercier le député, euh, la députée de Clinton-Lawrence. Vous avez tout à fait raison. Euh, trois anciens premiers ministres, Christy Clark euh, de Colombie-Britannique, Brad Wall de Saskatchewan et, et Jean Charest de Québec, ont tous euh, appuyé euh, l'utilisation euh, euh, du 31 euh, de cet article. L'ancien euh, premier ministre Clark a déclaré ceci. Je pense que vraiment, c'est une bonne chose pour le Canada euh, parce que nous sommes à un moment où les Canadiens se regarde autour et puis disent okay, pourquoi est-ce que les choses ne peuvent pas être réalisées lorsque le premier ministre Ford a démontré que l'on peut faire, les, on peut accomplir les choses. Christy Clark a raison, Monsieur le Président. Voilà, c'est exactement ce que notre gouvernement est en train de faire. Nous sommes ici aujourd'hui, nous sommes là, ici, à minuit, pour réaliser les choses. Et ça, c'est quelque chose qui est fait est que le conseil municipal de Toronto pourrait faire une fois que le projet de loi 31 sera adopté. Alors, voilà pourquoi nous sommes ici. Merci. Complémentaire. Merci pour cette réponse, Monsieur le ministre. Il est important pour la population ontarienne de savoir que ces anciens premiers ministres qui ont dû prendre des décisions euh, difficiles appuient euh, ce que nous faisons. Le NPD en colère et leurs chefs peuvent continuer de crier et d'insulter personnellement nos députés euh, comme ils le font quotidiennement. Mais ceci ne va pas nous empêcher de faire le travail que, pour lequel nous avons été élus. Nous euh, travaillons tous les jours, nous en avons parlé tous les jours pendant la campagne pour réduire euh, le coût et, et la taille du gouvernement. Et 2,3 millions d'Ontariens ont donné un mandat euh, au gouvernement pour le faire. Est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi euh, la loi sur l'efficacité gouvernementale est une priorité des administrations municipales. Alors, remercie encore, Monsieur le Président. Donc euh, Le projet de loi 31 est vraiment très important pour les Torontois euh, parce que le temps est venu euh, de mettre un terme à, à, à, à, à l'immobilisation politique. Alors, lorsque les décisions sont remises à plus tard à cause des débats interminables, les projets de euh, transport en commun ne sont pas bâtis. Et les gens ne peuvent pas se rendre là où ils doivent se rendre parce que les encombrements, enfin, à, à l'hôtel de ville, euh, ça cause des embouteillages dans, euh, euh, sur nos routes. Voilà, c'est pourquoi ce qui est préoccupant. On dit que c'est une priorité pour eux, et si c'est vrai, ils appuieront notre projet de loi. Parce qu'on ne verra pas des dans la terre et la construction commencer si ces projets ne seront pas en cours. Merci suivante, député de Niagara-Centre. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Depuis que le Premier ministre a décidé de perturber la démocratie locale à Toronto, d'autres municipalités se posent la question à savoir si elles sont les suivantes. Mais le gouvernement ne peut pas maintenir son, sa propre histoire. Donc, un peu plus tard, le mois, le mois dernier, le, ministre, le Premier ministre a dit qu'il ne s'intéressait à Toronto. Et puis, il a dit qu'il recevait de nombreux appels pour réduire le Conseil d'Ottawa. De, de et puis, le député, enfin, le le conseil municipal de Nébien a dit que ce n'était pas le cas. Et maintenant, on peut viser la région de Niagara et d'autres conseils municipaux. Alors, qui devrait-on croire? ministre des Affaires municipales et du logement. Merci, M. le Président. Alors, donc, je veux remercier le député d'avoir pu poser une question sans avoir tiré des commentaires désobligeants. Alors, notre gouvernement a été, a été très clair, et euh, euh, euh, c'est que notre premier ministre a rendu ses commentaires. Moi, je sais que j'ai été très clair sur mes, euh, sur mes commentaires. Le gouvernement, dans notre conférence, sa conférence, nous avons visé 508 consultations que nous avons établies auprès des consultations, euh, auprès des municipalités. Notre gouvernement a été très clair. Euh, pour donc, nous voulions entendre le municipalités savoir comment on peut euh, améliorer l'efficacité des administrations municipales. Nous avons été très, très clairs dans nos conversations. Nous voulions nous assurer qu'ils euh, se sentaient à l'aise et de des idées de euh, sur ce qui fonctionne ou pas dans les administrations municipales et on va continuer de maintenir ce dialogue. C'est un bon départ à la conférence euh, des de l'association des municipalités. Euh, encore, je suis très préoccupé euh, du comportement de ce député complémentaires. Monsieur le Président, le premier ministre ne s'est pas présenté pour dans le conseil municipal. Tout le monde le sait, il n'y a pas eu un seul mot de, aucun membre du gouvernement sur le plan de s'ingérer dans le débrouci local. Et maintenant, nous avons de l'information conflictuelles à savoir si un plus grand nombre de municipalités vont faire l'objet de telles attaques comme Toronto. Est-ce que le ministre va être honnête avec la population ontarienne et dire à la Chambre que le gouvernement va réduire la taille des conseils municipaux pour d'autres municipalités et aussi d'administrations régionales? Oui. Ou non, Merci. Monsieur le Ministre. Alors, Monsieur le Président, pour être clair avec les députés, donc le projet de loi 31, ça traite du Conseil municipal de Toronto. Ils vont lire le discours du premier ministre à l'Association des municipalités pour savoir quest ce que ça veut dire ce projet de loi. Alors, oui, nous avons demandé aux municipalités de donner des idées à savoir comment elles peuvent mieux fonctionner. Nous avons reçu beaucoup d'idées. Nous avons reçu des idées à savoir comment on peut réduire le travail réglementaire. Nous avons eu des idées à comment on peut accélérer le processus de développement de façon à ce qu'on l'on pu euh, lancer des euh, constructions euh, de euh, logements abordables. Et, euh, donc, je veux aussi saisir l'occasion pour remercier euh, mes deux adjoints parlementaires. Le gouvernement veut continuer d'entendre ce que les Ontariens ont à dire, à savoir comment on peut euh, livrer euh, ces services critiques d'une meilleure façon. Alors, les députés euh, devraient lire euh, certains de ces discours. Question suivante, député de Mississauga Centre. J'étais vraiment très fier d'être ici ce matin avec mes collègues pour travailler très dur pour remettre l'Ontario sur la bonne voie. Un peu plus tôt ce matin, le ministre honorable des Finances a donné un discours très éloquent pour planifier la prospérité grâce à des sondages. Le ministre des Finances a dit ceci présenter présenté des idées pour ramener la prospérité à l'Ontario. Ne luttez pas contre ces idées. Joignez-vous à nous. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous dans la salle d'être des entendants des bonnes finances et nous et que nous sommes de bonnes de fondations pour les futures générations pour lesquelles bâtir et pas simplement un héritage de dette comme celui du gouvernement précédent. Est-ce que le président du Conseil du Trésor avait informé la Chambre de ce que le gouvernement a l'intention de faire pour s'assurer que l'Ontario continue à être prospère maintenant et dans l'avenir? président du Conseil du Trésor. Merci, M. Merci, le Président, et merci aux députés euh, de. Euh, la députée de M. Gossard pour cette excellente question. Moi aussi, j'apprécie les observations ce matin concernant la planification sur les consultations vers la prospérité. Vendredi, c'est le dernier jour pour la soumission, Alors, j'encourage chacun, peu importe les affiliations politiques, de soumettre les observations, de travailler étroitement avec mes, mon collègue, mon ami, le ministre des Finances et l'appui complet du premier ministre. Je veux garantir à la Chambre que nous prenons nos responsabilités au sérieux pour remettre l'Ontario sur la bonne voie sérieusement. Chaque geste que l'on pose, chaque projet de loi que l'on dépose a un objectif, la tâche difficile de remettre l'Ontario sur la bonne voie et de réparer 15 ans de désordre financier. Quant à la planification vers les consultations pour la prospérité, ensemble, nous pouvons travailler à, une, à un Ontario plus prospère et plus fort. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, pour revenir au Président du euh, Conseil du Trésor, l'ancien président a vendu l'Ontario euh, sans, euh, euh, euh, euh, sans hésiter. Ils ont laissé euh, la population Ontario et ils ont laissé tomber. Le NPD, plutôt que de s'opposer à euh, cela, a voté avec le gouvernement 97 des fois. Et le NPD a permis le mauvais comportement du gouvernement précédent. Ainsi, le gouvernement a dépensé davantage sur les, les remboursement d'intérêts. Sur la dette provinciale, euh, plus aussi que euh, la formation en secondaire et la formation. Et aussi, donc, nous demandons simplement, nous payons des intérêts et on les laisse avec une charge de dette. Est-ce que le président du Conseil de Trésor euh, euh, conseiller à la Chambre euh, à savoir ce que le gouvernement fait pour ramener les dépenses publiques et les mettre sous contrôle? Alors, merci, Monsieur le Président, pour une question bien éclairée. Alors, en plus de l'enquête financière, d'une vérification des livres publics et de, du gel des dépenses discrétionnaires, on voulait aussi consulter la population. C'est pour ça qu'on a lancé les consultations pour la planification de la prospérité qui prend fin ce vendredi. Je suis heureux de former la Chambre que les gens continuent de se mettre à des idées avec presque 15 000 individuels qui ont été soumises jusqu'à Maintenant, un Certain, Monsieur euh, le Président, je soupçonne qu'il vient de l'autre côté euh, de la Chambre. La population ontarienne a demandé un gouvernement qui écoute, et nous avons répondu à cet appel euh, pour toute la population euh, qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts, euh, pour les propriétaires d'entreprises qui sont en difficulté, et toutes les familles qui ont des dépenses qui augmentent tout le temps. Je dis ceci nous écoutons et l'aide s'en vient. Une question suivante, député Merci de, de Centre. Monsieur, Monsieur le Président, je m'adresse au ministre euh, des Services communautaires et correctionnels. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pense que le racisme existe en Ontario et le cas échéant, est est-ce que le ministre pense que de résoudre le racisme sous toutes ses formes, c'est -ce une plus faible priorité que de forcer le projet de loi 31? Monsieur le Président. Merci pour cette question. D'abord, nous avons été très clairs qu'il n'y a pas de place dans le province de l'Ontario pour le racisme. Nous considérons que nous sommes une province inclusive et nous respectons tout le monde. Je veux garantir à la Chambre également euh, que euh, le secrétariat anti-racisme continue de remplir son mandat euh, sur euh, toute une approche gouvernementale pour résoudre euh, le racisme systémique en mettant en œuvre un plan stratégique. Nous allons continuer de travailler de concert à, à titre de ministère et aussi grâce à, avec l'aide du secrétariat pour nous assurer que le racisme, ce n'est pas quelque chose qui va se poursuivre dans notre province ou existe dans la province de l'Ontario. Merci, euh, M. le ministre. Je suis un peu préoccupé quand euh, l'action est faite. Euh, en fait, euh, l'une des premières choses que le gouvernement a fait, c'est de, euh, de réduire... Euh, de, de un secrétariat et aussi et aussi de réduire le rôle du ministre. Ce secrétariat joue un rôle très essentiel dans la réduction du racisme ontario. Malheureusement, ça semble ne pas être une priorité pour le ministre. En fait, c'est tellement en bas de la liste que l'on prend notre temps et nos ressources pour débattre d'un projet de loi qui viole la Charte des droits plutôt que de s'occuper des questions de droits de vie et de mort comme le racisme. Pourquoi est-ce que le gouvernement donc, continue de forcer, d'imposer son projet de loi 31 plus plutôt que de passer à l'action contre le racisme en Ontario. Merci. Monsieur le ministre, alors merci de cette question. Alors je vous assure que dès le jour où j'ai pris ce portefeuille, j'ai pris ce ministère, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à travailler diligemment dans tous les aspects de mon portefeuille, que ce soit des services policiers, aux services correctionnels, à l'ANSI ou au secrétariat d'antiracisme. Et je vais continuer de travailler et aussi de m'attaquer à ces questions très importantes qui sont dans ce portefeuille. Nous travaillons sur une approche gouvernementale, comme je l'ai mentionné, nous allons mettre en œuvre une, alors, une norme anti qui raciste qui sera la norme et nous recueillons de l'information qui vont aider le gouvernement et qui vont aider le gouvernement à identifier tout obstacle systémique dans les secteurs et pour aider à prendre des décisions basées sur, la, sur les informations pour mettre en place des services pour améliorer en, en définitive sur la façon dont les, la population ontarienne est desservie. Merci. Question suivante. Député de Merci, M. le Président. Je m'adresse au ministre de Développement économique, de Création d'emplois et du de commerce. Notre gouvernement pour la population a été élu grâce à la promesse d'ouvrir l'Ontario aux affaires de créer et de protéger des emplois et nous sommes engagés à envoyer ce message au monde. Le secteur privé a été très clair qu'après une décennie de politiques qui ont échoué au niveau des libéraux, c'est devenu trop difficile d'ouvrir une nouvelle entreprise et de la faire fonctionner en Ontario. Est -ce que le ministre le ministre peut renseigner la Chambre sur ses efforts récents de consulter les entreprises ontariennes pour réduire les tracasseries bureaucratiques. député, euh, ministre du développement économique. Alors, donc, je remercie le député de sa question. Je vais faire rapport à la Chambre que mon adjoint parlementaire et moi-même avons eu des tables rondes à Barry, Simcoe et à Newmarket pour réduire les tracasseries atlantique. Et aussi, nous avons eu des tables rondes à Peterborough, Richmond, Durham et Ottawa. Donc, ça a été, nous avons été très occupés. Et c'est mon adjoint parlementaire qui fait un excellent travail. Alors, donc, cette table ronde marque le début de nos consultations à travers la province pour entendre les chefs d'entreprise, ceux qui sont sur la ligne de front et qui sentent l'impact de la réglementation excessive et de la mauvaise gestion des libéraux. Alors, grâce à la campagne, pendant les consultations, on nous a entendu qu'on pouvait faire beaucoup pour rationaliser les réglementations sans compromettre la sécurité et la santé. Nous avons entendu d'un chef d'entreprise qui a déménagé son entreprise de l'Ontario aux États-Unis de dire que c'était d'une chambre d'autorité. Sur un magasin de friandises, M. le Président. Applaudissements Applaudissements Complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre de ses réponses pour ces rassurant d'entendre que le gouvernement pour la population est engagé de tout cœur pour s'assurer que l'Ontario est à nouveau ouvert aux entreprises. Trop d'employeurs ont quitté ou ont menacé de quitter notre province à cause des politiques du gouvernement libéral précédent. C'était un gouvernement qui a imposé des coûts non nécessaires sur les entreprises et pour aussi étouffer la croissance. Les ressources d'affaires devraient améliorer et à innover, pas en, en créer euh, des euh, obstacles réglementaires. Est-ce que le ministre peut aussi euh, expliquer euh, comment il peut agir pour s'assurer que l'Ontario, à nouveau, est le moteur euh, économique du Canada? Monsieur le ministre. Merci encore à mon collègue pour la question. Certainement, le temps pour corriger la direction économique dans l'Ontario, c'est maintenant. Le nombre de réglementations d'intérêt a augmenté de près à 380 000 règlements. La charge réglementaire, c'est du jamais vu dans le reste du monde occidental, 380 000. La Colombie-Britannique, en comparaison, c'est seulement 240 000. Et personne ne pense que la Colombie-Britannique est un mauvais endroit pour travailler, vivre et élever une famille. Nous voulons être les chefs de file au Canada. Encore une fois, et les chefs dans le monde, et nous voulons aussi éliminer les devinettes et les zones grises en simplifiant le processus de réglementation. Nous, comme Nous allons réduire la tracasserie bureaucratique et faire savoir au monde que l'Ontario est ouvert pour les affaires. Monsieur le Président, nous pouvons le faire nous allons le faire. J'encourage tous les députés pour donc d'organiser leur propre table ronde sur la réglementation et les tracasseries bureaucratiques. À l'ordre. question suivante, député de Sudbury. Monsieur, Monsieur, le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre du Travail. La semaine dernière, le ministre a donc parlé du plan gouvernemental pour geler le salaire horaire à 14 et de faire passer 2 000 pour les moins bien nantis de la province. Est-ce que l'on pense que violer les droits en vertu de la charte en imposant le projet de loi c'est plus important que d'entendre les travailleurs et les travailleuses de l'Ontario et de garantir un salaire minimum et de meilleures conditions d'emploi? Monsieur le, euh, le ministre du Travail. Merci, euh, Monsieur le Président. Alors, je remercie euh, le député euh, pour ces questions. Oui, nous sommes engagés euh, pour maintenir le salaire à 14 euh, de l'heure. Euh, et moi-même, et, et aussi les membres de mon congé, je crois euh, dans des emplois bien payants et aussi des occasions pour tous les ontariens. Alors, de relever le salaire minimum n'a pas fait ce que étaient supposés faire. Le 1er janvier 2018, le salaire pour la plupart des travailleurs est passé de 11,60 à 14 horaires. Alors, tout à coup, 20 d'augmentation de salaire minimum n'a pas aidé notre économie. Et par ailleurs, il y a eu un accroissement à 15 Ça ne va pas faire cela non plus. Depuis qu'on a relevé le salaire minimum, l'an dernier, l'Ontario a perdu des dizaines de milliers d'emplois en août dernier. L'Ontario a perdu 80 000 emplois, notre plus grande perte en dix, une décennie d'emplois. Alors, tous ces emplois étaient à temps partiel. -là, donc, il nous faut ramener donc, que les employeurs pour s'ajuster euh, au salaire minimum. Donc C'est pour ça qu'on a promis de le maintenir à 14 le complémentaire. Alors pour revenir au ministre, donc, donc on peut être ici, donc pour accroître, bon, entendre l'amélioration des conditions de travail et du salaire minimum. Mais plutôt, nous sommes ici encore une fois pour euh, parler d'un projet de loi qui viole les droits de la sorte des. Alors, M. le Président, pourquoi est-ce qu'on se concentre sur le conseil municipal est une plus grande priorité plutôt que de s'occuper des conditions de travail pour la population à travers la province? Monsieur le ministre ministre des Affaires municipales et de logement. Bonjour, monsieur le Ministre, je remercie le député de ces questions. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on a demandé à la Chambre de reprendre son droit pourquoi est-ce qu'on s'est rencontré à minuit jusqu'à 7 heures ce matin? Parce que nous sommes engagés à avoir un conseil municipal efficace. Nous voulons, c'est ça la priorité. Pendant la campagne électorale, nous avons parlé à la population tous les jours quant à la réduction de la dimension, la taille et le coût du gouvernement. Et les Ontariens nous ont fait savoir qu'ils voulaient avoir un gouvernement qui accomplit les choses. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Ce sont des priorités très importantes. Et peut-être que le NPD donc, ne partage pas les mêmes priorités que nous avons. Je crois qu'en ayant donc un conseil qui soit plus rationalisé, ce sera mieux pour les prises de décision. Un gouvernement, une administration municipale qui respecte euh, l'argent des contribuables, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, de ce côté de la Chambre. Encore une fois, le NPD a un défi à relever. Question suivante. Un député de Durham. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des conditions féminines. Nous avons une situation en septembre 2018 où les députés du NPD et d'autres députés de la société civile, des membres de la société civile, ont continué de poser des questions, à savoir pourquoi notre procureur général ne prend pas le conseil, ne suit pas le conseil de son père? Et pourquoi, et donc, et, et elle, elle se soumet, elle est soumise à, à, au concours spécial? En fait, nous avons un conseil municipal et Brian appelle ta fille. Est-ce que le ministre de la Condition féminine a pu nous dire pourquoi ce genre de rhétorique est si inacceptable en 2018? Excellente question. Le ministre de la Condition féminine. J'aimerais remercier le député de Durham pour euh, cette très importante question euh, comme quelqu'un qui, au cours de l'année dernière, lorsque euh, le prix est pour euh, les femmes dans la politique avec le premier ministre Justin Trudeau, je n'ai jamais été aussi déçu dans le discours de mes collègues, euh, mon ami aussi notre procureur en général au cours des deux dernières semaines, euh, à la suite des politiciens et aussi de l'autre côté. De la Chambre, le week-end dernier, j'ai lu un article. Où elle est condamnée pour ne pas savoir le nom de son, de son époux. Et bien, dans 13 minutes, pourquoi est-ce que c'est devenu important dans le Toronto Star? Moi, j'ai pensé que, donc, c'était disparu depuis que Maureen McTeer n'avait plus le nom de Joe Clark comme pour son autre famille, Comme le député de l'Assemblée, dont le père était un ancien policier, que ce soit un, membre, un député de kitchener cottes Merci. Merci. On a été Alors, on a été pendu. Complémentaire. Hein. Monsieur le Président, je pense que le ministre, je remercie le ministre pour sa réponse importante. Nous avons une procureure générale qui a beaucoup de talent, qui est instruite, une bonne avocate. fondatrice de sa propre œuvre de bienfaisante, un modèle, une modèle pour un, un grand nombre de jeunes femmes. Il nous faut agir dans cet endroit qui est respectueux des femmes et de leur réalisation. Un si grand nombre de jeunes femmes, de femmes, nous regardent à titre pour, comme étant des modèles. Est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi il vous condamner ce langage divisif et d'appuyer des femmes fortes qui participent Monsieur le Président, merci beaucoup de cette occasion de répondre à cette importante question. Plusieurs d'entre nous dans la Chambre ont lutté pendant tout le temps pour s'assurer que les femmes sont égales en milieu de travail et que les femmes font partie de notre discours politique. Et ce que j'ai vu au cours des deux dernières semaines et dans les médias, et en passant aussi, euh, ces gens qui sont venus pour euh, viser euh, mon collègue plutôt que le ministre des Affaires municipales, c'est une honte et, et ça ne devrait pas être toléré. En fait, euh, ce matin, lorsque je suis rentré chez moi mon appartement avec mon collègue des Affaires municipales, le en fait, je lui ai posé la question parce qu'il se sentait visé aussi et il était d'accord aussi, comme tous les autres députés de notre gouvernement. Nous appuyons notre procureur général. Elle est forte, elle est compétente, elle est efficace et c'est la meilleure procureure générale que nous ayons jamais eue. La question. Député de Toronto Centre, merci, Monsieur le Président. Je voudrais poser ma question au ministre des Affaires municipales et du logement. Toronto est en une crise d'habitation qui devrait être une priorité du gouvernement. Mais honteusement, le ministre et son gouvernement ne sont pas d'accord. On n'a jamais eu, vu une crise du logement aussi importante en Ontario. La liste d'attente pour le logement abordable remonte à 10 ans. Et, et ma mère, par exemple, a attendu pendant 15 ans. Pourquoi ce ministre pense que faire adopter à toute vateur un, un projet de loi est plus important que prendre des mesures que la crise du logement à Toronto et à l'échelle de l'Ontario. L'indice des Affaires municipales et du logement. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député et la députée de sa question. M. le Président, le logement, c'est important dans la ville. Je pense de tout mon cœur que la meilleure façon de, de s'attaquer à ce problème c'est d'avoir un conseil municipal pour peaufiné, simplifié, pour prendre des mesures importantes à cet égard. À plusieurs reprises, je pense que nous avons davantage besoin de logements et d'avoir un processus d'approbation plus efficace, qu'il y ait de meilleurs gestionnaires pour avoir davantage de logements abordables disponibles. C'était mon message à l'association lors de la conférence des associés des municipalités de l'Ontario. J'en ai parlé, en fait, à M. Torrey, le maire de Toronto. Et je vais continuer de travailler avec les municipalités en, être, en tant que partenaire pour mettre sur pied de tels programmes complémentaires. Merci une fois de plus. De retour au ministre, le gouvernement nous a pas appelé pour trouver une solution concernant la crise du logement. Le gouvernement n'a pas dit qu'il allait investir dans la rénovation ou de construire 75 000 unités de logement nécessaires pour Toronto. Nous sommes ici pour se battre pour la préservation de la Charte des droits et libertés. Monsieur le Président, c'est inacceptable. Je ne peux pas exprimer mon découragement et de son inaction en matière de logement abordable. Pourquoi ce ministre ignore la crise du logement de Toronto et préfère plutôt piétiner les droits de tous les Ontariens ainsi que de tous les les Torontois. ministre. Monsieur le Président, avec les élections le 22 octobre, il fallait intervenir rapidement. Voilà pourquoi on a rappelé la Chambre. Voilà pourquoi on a débattu le projet de loi 31 ce matin, ce matin. Il faut faire adopter ce projet de loi pour qu'on puisse travailler avec le nouveau conseil municipal simplifié et j'aurais espéré que la députée comprenne qu'il est important d'avoir un tel conseil. Le moment est venu d'avoir un processus, de faire adopter ce projet de loi, malheureusement, la décision pour laquelle on fait le rappel et demande, pour laquelle on demande la suspension. Mais une fois de plus, nous avons une responsabilité envers le Torontois pour avoir un conseil qui prenne les décisions nécessaires concernant les infrastructures, le logement. Et voilà ce que l'on fait. Voilà pourquoi nous sommes ici. Merci. Étant donné qu'il n'y a aucune mise au voie différée, rappel au règlement? Une seconde. Je vais clarifier la situation. Je ne peux pas lire ce qu'il y a dans votre tête. Si vous avez un rappel au règlement, je vous demande de vous lever et de dire Rappel au règlement. Je donne la parole au député de Guelph. Merci, M. le Président. J'apprécie. Je veux être clair que la, la ville de Guelph n'a pas dit non à la centrale au gaz. Merci. Ce n'est pas un rappel au règlement. Une fois de plus, la Chambre ajoute ses travaux jusqu'à 13 heures. Merci.